Si vous retrouvez sur ces vidéos, c'est que vous venez de mater, je vous emmène golfer au golfe du Mir. Nous sommes à proximité de Compiègne, dans un golf fort agréable, un golf en pleine nature, golfiquement extrêmement intéressant et sympa à jouer. On est au mois d'octobre avec un été indien et une température magique. Et puis là on se retrouve, je vous propose de compléter et de continuer sur ce magnifique parcours. On est au trou numéro 10 donc, le 10, un par 4 handicap 13 13,280 mètres. À la différence de tous les trous que vous avez vus tout à l'heure, il n'y a pas de flotte, mais il y a des arbres, comme toujours. Bah, visuellement, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Nous voici le trou numéro 10. Alors, il a cette particularité d'être totalement en descente. Et je suis en train de me demander comment il se joue. Il y a un piqué là-bas qui doit être le piqué des 135 mètres. Donc, je vais m'aligner vraiment à droite, parce que je pense que le rebond va nous emmener sur la gauche allez c'est parti pas mal c'est ce que je voulais faire c'est mon alignement elle rebondit et c'est ça elle a passé la mire donc elle a passé le piquet là bas et elle a l'air de je pense qu'elle est redescendue tout à droite mais euh, belle balle je suis content venez on va voir ça donc j'ai une balle qui a tapé tenez on revient au jeu une balle qui a passé les piquets des 135 mètres qui se trouve là elle a kiqué et rebondi donc entre les deux piquets elle est passée derrière le piquet des 90 Et quand vous voyez un peu la configuration du terrain qui est venu derrière rouler et qui est descendu. ah c'est bon je la repère oh quelle belle balle les amis donc on a passé les 90 mètres qui se trouve là et donc il nous reste ici oh voici ma balle je vais me mettre milieu de green quand même ça ça me plaît comme balle Ok, et eh ben voilà, c'est ce que je voulais faire. Au drapeau, au drapeau, au drapeau. <rire> D'ici je la vois à un mètre du drapeau. Alors vais dire très content de ce deuxième shot, mais très content du premier, du deuxième et du troisième. J'espère. Je devance un peu, je fais de la pensée positive. Allez, réfléchissons bien. Ok. Alors, un peu de descente. Sauf que d'ici, je le vois vraiment droit. Pas trop fort parce qu'il roule. Je vais faire bord de trou. Je vais jouer ça. Voilà. Pas trop fort. Ouais. Et eh bien voilà, je commence le trou numéro 10, c'est donc cette vidéo. Je commence cette vidéo sur un trou visuellement pas évident. Et du coup, je commence par un birdie, cette vidéo. Alors je suis ravi parce que c'est pas tous les jours. La partie se passe plutôt bien, le golf est intéressant et je ne prends pas de risque. Je euh, j'ai pas l'impression de prendre de risque parce qu'il y a beaucoup d'arbres, d'eau. Euh, mais je suis très content de la partie. Allez, maintenant, on se retrouve au trou numéro 11 pour la suite. A tout de suite. Nous voici au trou numéro 11. 1 par 4, handicap 9, 303 mètres, donc ce n'est pas la distance qui va être la grande difficulté. Maintenant, vous noterez un dogleg totalement à gauche. Et comme souvent sur les trous ici, c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on joue à lumière. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc c'est super intéressant. Visuellement, en fait, on s'en rend pas compte quand on est là, qu'il y a autant de dangers. Donc l'importance de lire les panneaux ici est quand même flagrante. Allez, je vous montre ce que ça donne visuellement. Trou numéro 11, donc on a vraiment une impression visuelle très très large. Et pourtant, il y a des dangers de chaque côté de flotte. Maintenant, je vais viser, si vous voyez le grand peuplier à droite, là en face, je vais viser à gauche dans le petit creux. Voilà, ça va être mon alignement. Alors, elle est partie un peu plus à gauche. Ah, et alors là, je crains. Ah, j'ai peut-être fait la bêtise. Bon, elle est partie tendue à gauche. J'ai vu un premier rebond et j'ai pas vu la suite. On va aller voir ça. Venez, je vous emmène. Donc voilà, j'étais un petit peu plus. Elle est partie un peu plus à gauche que ce que j'avais l'intention de jouer. En bon, soi, elle est bien partie. Hein, elle est très belle. Maintenant, j'ai vu le rebond prendre un petit kick à droite et je vois des piquets là-bas. Donc, je ne sais pas si j'ai pris la flotte ou pas. On va aller voir ça de suite. Venez donc voir. Je ne suis pas rassuré. Eh bien, non, en fait, j'ai échappé. C'était ça, le danger. Une mare de flotte. Voilà, ma balle va se trouver là. Ce qui veut dire... Que je joue lui à 120 mètres je suis sur un matelas la balle est quand même pas trop mal positionnée j'ai quand même l'arbre devant et logiquement si je la contacte bien l'eau ne me gêne pas allez t'inquiète ça un chouille elle est partie à gauche ah j'ai touché un arbre, donc j'ai fini dans la flotte. Mais elle est partie plus à gauche que ce que je voulais. Mince. Les spécificités du mière, c'est qu'il y a de l'eau et donc des dangers partout. Depuis tout à l'heure, je joue relativement safe. Et là, j'ai pris le risque. Et du coup, euh, voilà, j'ai accroché une branche. J'ai fini dans l'eau. Bon, on est au 11, je perds ma première balle. Je ne vais pas me plaindre je vais ressortir une nouvelle balle piqué rouge 2 hop nouvelle règle des genoux ok allez ah ah ah c'est mal touché bon après c'est sur le green reste reste reste ok c'est sur le green à gauche c'est un manque de lucidité sur ce coup, mais c'est pas grave, allez, on va essayer de rattraper donc 1 2 3 avec la pénalité, je joue 4. Je vais jouer 5 sur le green. Allez, on se retrouve sur le green. un long putt à venir. Je pas été très bon sur les long putts. Ah, il manque le petit chouille. Il manque le petit chouillard. Hop là. Allez, deux potes Réglementaire, c'est bien. Donc, 1, 2, pénalité 3, 4, 5, 6. Trou numéro 11, double boguet avec la pénalité. Allez, le trou numéro 12 se trouve juste là. Eh bien, voilà le trou numéro 12. Donc le 12, un par 5, visuellement quand on le regarde, on se dit « Oh, c'est tout droit !» Donc il ne doit pas être de grande difficulté. Notez bien quand même que c'est le handicap 1. Probablement à cause de ça, 477 mètres, C'est pas n'importe quoi. Tout droit, certes, mais on ne le voit pas. Une bande de piquets rouge tout le long, puisqu'il y a à droite et à gauche de la flotte qui entoure ce trou. Allez, on va le jouer tout de suite. C'est parti 477 mètres pour arriver au drapeau qui se trouve tout tout tout tout tout là bas elle fuit un tout petit peu sur la droite ok j'ai vu vers les piquets rouges là bas mais elle est en jeu pour moi maintenant j'ai pas l'impression qu'elle ait fait une grande grande grande distance euh, allons voir ça forcément physique comme parcours il n'y a pas beaucoup de montées de descendre il y a des belles liaisons avec euh, vraiment euh, boisé la difficulté finalement on la voit pas forcément mais c'est que la majorité des trous sont entourés d'eau avec des piquets rouges tout le long donc la punition l'écart peut vite euh, coûter cher maintenant sur le fairway dès qu'on est euh, bien aligné il n'est pas compliqué très agréable à jouer des greens euh, splendides mais euh, vraiment, depuis, euh, depuis ce matin, une partie très très agréable. Je vous invite à venir découvrir le château du Mier. Allez, revenons au jeu. C'est parti. Confiance, vous le connaissez. Le bois 5. Voilà. Voilà, maliné dans la fenêtre qui est là-bas. C'est-à-dire comme ça. Alors elle n'est pas bien touchée, mais elle roule. Ok. Bon, elle va être sur le fairway. Je ne l'ai pas bien touchée, mais elle est sur le fairway, donc elle est en jeu. Jusqu'au jusqu trou numéro 11, 10, 11. Oui, j'avais pas, pas tâté des dangers du parcours. J'étais pas allé dans la flotte où j'avais pas eu ces difficultés. Je viens sur le trou précédent de me faire punir. Donc, j'essaie quand même de faire attention. Et celui-ci, en fait, euh, vous avez le fairway, un petit ref sur le côté, une bande de quoi 2,50 mètres, même pas 3 mètres. Et après, c'est de la flotte, donc il ne faut pas s'égarer. Allez, on va pouvoir revenir au jeu. Je dois être sur le piquet des 135 mètres. Allez, revenons au jeu. 137 mètres pour le drapeau. Ah Ça fait 2-3 fois que je gratte, là. Ok, donc elle n'est pas allée jusqu'au green j'ai un peu gratté mais euh, approche pas, ça le fera faut quand même que je la monte ah, bah, je veux ça c'est pas mal ok elle a pitché le drapeau sauf que les greens sont un peu durs elle a roulé derrière mais le pitch au drapeau c'était plutôt pas mal allez sur le green on the green green green on the green green green quand je dis elle a pitché au drapeau elle a pitché au drapeau après derrière elle a roulé allez un beau putt ah oh, j'ai vu de la pente elle en a pas ou oh ben je me le donne pas celui-là 4 Ouf, de peu une approche, ce qu'il me fait, 3, 4, et bah ben, Boguet, et bah ben, voilà, un nouveau Boguet sur le trou numéro 12, ça a été un plaisir de vous partager, ces parties. si on continuait, est-ce que le golf du mier vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que cette vidéo vous plaît, dites-le moi sur les commentaires, et puis euh, en fonction, je verrai si je continue ou non, mon œil, ouais. allez venez, je vous emmène au trou suivant.